Nous sommes en 1984, en Californie, dans le comté d'Orange. Une bande de jeunes, ados, fans de musique punk rock se réunissent dans leur garage, après s'être fait refouler d'un concert. Ils viennent d'acheter leur premier instrument, se les distribuent et rêvent de gloire américaine. Personne ne sait jouer, mais peu importe, ils apprendront sur le tas, refaisant en bout leur titre préféré. C'est comme ça que Brian Holland, Dee Dexter et Gregory Kressel forment leur premier groupe sous le nom de Manic Subsidal, rejoint rapidement par Doug Thompson au chant et Jim Benton à la batterie. Ces deux derniers ne resteront pas longtemps et seront remplacés par Kevin Weatherman, dit Noodle, à la guitare, et James Lidja, à la batterie, lui-même remplacé par Ron Velty. Dexter, lui, reprenant le chant, en plus de la guitare rythmique. C'est en 1986 que le groupe s'appelle désormais The o Spring. Pourquoi Parce que ça sonne bien Les textes sont sarcastiques à base de « Wow, yeah » la musique, elle est rythmée, dansante, sautante, un style bien à eux qui deviendra le rock californien. Ils sortent leur première démo en 1988, puis font la rencontre un an après de Tom Wilson, ingénieur du son et réalisateur artistique. Ensemble, ils enregistreront leur premier album, intitulé sobrement The Spring, puis le second Ignition. Le succès commence à se faire sentir. En 1994, l'album Smash, voit le jour et propulse le groupe en haut des charts américains et internationaux avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus. Tom Wilson quitte l'aventure et Offspring signe avec Columbia Records après avoir sorti X-Nay on the Hombre. En 1998, l'album Americana fait de Offspring l'un des groupes de rock les plus populaires de l'époque. Les albums Conspiration Sea of One, Splinter, Rise and Fall, Rage and Grace et Days Go By se succéderont avec plus ou moins de succès. Les tournées s'enchaînent et les batteurs aussi. En 2019, Crystal part du groupe à cause de litiges liés aux droits commerciaux de The Offspring. Il sera remplacé par Todd Morse. Le dixième album, Let The Bad Time Roll, sortira en août 2021, après 37 ans de carrière. The o Spring, c'est une dose de nostalgie, un souvenir, des émotions d'ado, c'est la rébellion et l'envie de crier. Je crois qu'on a tous un moment Offspring dans notre mémoire. Pour l'anecdote, le chanteur du groupe est aussi pilote d'avion. Il a également créé sa marque de sauce piquante Gringo Bandito et possède un doctorat en biologie moléculaire, obtenu en 2017.